bonjour mes chers élèves de co2 troisième année primaire je vous présente méthode de français l'arbre au mot alors cette fois on va faire la lecture compréhension c'est une activité vraiment très intéressante pour vous. la lecture compréhension alors si vous avez ce manuel l'arbre au mot pour co2 méthode de français veuillez s'il vous plaît euh, de poser devant vous alors mes chers élèves de co2 ouvrez vos livres à la page que des règles page 10 que des règles page 10 euh, on va commencer par euh, observation d'accord après je vais vous poser des questions C'est une sorte d'approche du texte. Alors, l'objectif d'apprentissage ici, c'est être capable de lire et de comprendre une petite histoire. Première question première Qui question, qu a-t-il écrit en tête des extraits Qui a-t-il écrit en tête des extraits Alors, on a ici en classe, à la cantine, à la piscine. C'est très bien. Alors, quel est le titre du texte Que des règles, c'est très bien, que des règles. Euh, qui est l'auteur du texte Qui a écrit ce texte Oui, c'est Mélise Carrera, très bien. Euh, combien y a-t-il de paragraphes Regardez bien, combien y a-t-il de paragraphes oui, c'est très bien. Il y a deux paragraphes à peu près. Alors, de quoi va-t-on de quoi va parler dans ce texte D'après vous, de quoi va-t-on parler dans ce texte Lisez le titre. Que des règles, oui. Alors, on va, alors le, on va parler dans ce texte de règles. On va parler de règles euh, ou de règlements dans, dans différents endroits. Alors c'est bien, maintenant, je... alors écoutez bien la lecture, que des règles, que des règles. Aujourd'hui, avec la maîtresse, on a écrit le règlement de la classe et des activités scolaires. Arrivé à la maison, je le lis à maman, je le lis à maman. On passe, et la liste est encore longue. J'ai une idée, s'exclame maman. Je te donne jusqu'au dîner pour écrire le règlement de la maison. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Il n'y a pas assez de règles comme ça. J'ai une idée, s'exclame maman. Je te donne jusqu'au dîner pour écrire le règlement de la maison. Mais. Qu'est-ce que c'est que cette idée Il n'y a pas assez de règles comme ça. Maman veut des règles. Je vais lui en donner, moi, des règles. Interdiction de me gronder. Interdiction de me faire manger des haricots verts. Interdiction de m'obliger à me coucher à 21h30. À 20h30, pardon. interdiction de m'obliger à me coucher à 20h30, interdiction de me faire porter le pull moche tricoté par mamie, obligation d'aller au cinéma au moins une fois par semaine. Maman a raison, la famille a vraiment besoin de nouvelles règles. Et, et comme je suis très inspiré, je lui en ai présente 45. Elle n'en revient pas. Arrivée à la règle numéro 27, obligation de me faire des cadeaux tous les jours. Maman est toute rouge et ses yeux lancent des éclairs. Dans cet état, et n'arrive plus à discuter. Je sais ce qui m'attend. « File dans ta chambre et réfléchis à ce que tu as fait. » Allongé sur mon lit, je me dis que j'ai peut-être un peu exagéré. Je n'ai pensé qu'à moi. « Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a » lance-t-elle en ouvrant la porte, encore énervé. « Tu n'as pas respecté la règle numéro 45. » Et c'est la plus importante. Et que dit cette règle de si important Obligation de me faire des bisous. Pff, toi et ton sens de l'humour. Mais je vois bien qu'il n'est plus fâché. Alors je viens de lire que des règles. Maintenant je vais vous poser des questions de compréhension. Puisque vous avez bien lu à ce texte à la maison et aussi à l'école. Alors, nous sommes prêts pour répondre aux questions de compréhension. Allons-y. Alors maintenant, on va faire je découvre le texte. On va répondre, bien sûr, à ces quatre questions. Mmh. Quel type de texte est présenté ici quel type de texte est présenté ici On sait déjà que c'est un texte sous forme d'une histoire. Une petite histoire. Alors, quel type de texte est présenté ici On a ici deux choix. Le règlement d'une école ou une histoire qui parle mmh. du règlement d'une école. Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez bien compris Ah oh. oui. Oui, c'est bien, c'est une histoire qui parle des règlements d'une école. Le règlement d'une école, non. Mais c'est une histoire qui parle des règlements d'une école. Alors, qui raconte cette histoire On a aussi trois choix. L'auteur, ça veut dire celui qui a écrit ce texte. La maman ou la petite fille. Alors, est-ce que c'est l'auteur Non, c'est pas l'auteur. C'est pas la maman, mais c'est la petite fille. Quel mot est répété de nombreuses fois dans ce texte Alors quel mot est répété de nombreuses fois dans ce texte Que des <rire> que de règles, oui, c'est ça. Règles, il y a plusieurs fois répété ce mot règle. Alors, quelle partie du texte est un dialogue, une conversion entre deux personnages C'est vraiment, vraiment facile. Il suffit de bien Regardez la ponctuation, surtout le, euh, euh, le tirer. Alors, on passe. J'apprivoise les mots du texte. J'apprivoise les mots du texte. Je retrouve dans le texte le mot qui veut dire le contraire de interdiction. Alors lorsque je cherche le mot interdiction, le contraire c'est obligation. Il y a quelque chose qui est obli obligatoire. Il y a quelque chose qui est interdit. Interdiction, c'est le contraire de obligation. Alors, relis chaque expression à sa définition. On dit être très inspiré. Alors, être très inspiré, ça dit à 23. Est-ce que être très surpris ou avoir les yeux brillants de colère ou avoir beaucoup d'idées Alors, être très inspiré, ça veut dire avoir beaucoup d'idées. Avoir beaucoup d'idées. Ne pas en revenir. Est-ce que avoir les yeux brillants de colère ou être très surpris Alors, je vois que être très surpris, c'est la bonne réponse. Avoir les yeux qui lancent des éclairs, hein, c'est avoir les yeux brillants de colère. Alors ici, trouve la définition du mot en gras dans chaque phrase. On a écrit le règlement de la classe. Alors, qui ça veut dire règlement règlement. Est-ce que le texte qui donne les règles à suivre ou le texte qui règle les problèmes Qui règle les problèmes Non. Mais le texte qui donne les règles à suivre, les règles à suivre, à effectuer. J'ai peut-être un peu exagéré. C'est la ligne 32. Alors, la fille parle, dit j'ai peut-être peut un peu exagéré. Respecter la règle ou aller trop loin. Aller trop loin, ça veut dire ne pas être correct. Alors, je vois la bonne réponse. C'est aller trop loin, ne pas être correct. Je comprends l'histoire. Oh, il y a plusieurs questions. Alors, j'explique. Qu'a fait la petite fille à l'école aujourd'hui Il faut chercher bien sûr la réponse dans le texte. Qu'a fait la petite fille à l'école aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle a fait euh, Que propose la maman la petite fille est-elle contente dans, euh, de ses idées Alors, que propose la maman Et la petite fille est-elle contente de ses idées On va chercher toujours la réponse dans le texte, surtout au début. Combien de règles la fille invente-t-elle Il y en a beaucoup. Mais combien précisément Imagine trois ou quatre règles que la petite fille a écrites. Et combien de règles lit la maman avant de réagir après le texte, bien sûr. Euh, avant d'être en colère. La maman est-elle contente du règlement de sa fille Pourquoi Et comment réagit-elle Ça veut dire à la fin du texte. Où se trouve la petite fille À la fin du texte. Et pourquoi Que fait la fillette Pour que sa maman ne soit plus en colère. Bien sûr, à la fin de ce texte. Hum, ce sont des questions de compréhension. Euh, je ne vous donne pas, bien sûr, les réponses. Vous allez tout simplement chercher. D'accord Alors, je viens d'expliquer. Je découvre le texte, les questions concernant découvre le texte. Je vous donne, bien sûr, des réponses. J'apprivoise les mots du texte pour enrichir, bien sûr, mon vocabulaire. Et je vous laisse, bien sûr, réfléchir à ces huit questions. Si vous avez, bien sûr, le temps, vous faites sur vos cahiers, soit de voir et vous montrez. À vos maîtresses. Alors, merci, au revoir et à la prochaine.